Ah, c'est Allez, allez, allez Allez, allez Allez, Salut à tous Ici, tu connais le monde folie, bon de Donc aujourd'hui, tu as beaucoup de demandes. Partie numéro 2 du blind test manga anime. Pourquoi je dis manga Parce que tout simplement, il faut savoir que pour moi, tout ce qui est DBZ, One Piece, Naruto, avant tout, sont des mangas, tu vois Certes, la musique vient du animé, mais sont des mangas de base. Pas que tout ce qui est Code Geass et tout, sont des animés, tu vois C'est pour ça que je dis ça, manga anime, d'accord Bon, c'est parti du coup, à 3 musiques sur 5, 2 euros. 3 musiques sur 5. <rire> On commence par la première. C'est parti. C'est connu hein, quand même. Hein. C'est un truc à l'ancienne. Attends, je vais le reprendre. Ouais. Attends, je vais le refreindre. Bon, attends, c'est parti. Ça dit rien hein je sais pas. Alors, c'est City Hunter. Ok, donc ça, je l'ai pas vu. Ah, c'est connu hein, quand même, hein, Mier Elle est bien connue, tu verras. Elle est bien connue. C'est parti. C'est un truc qui finit en mode. Ça finit en mode. Ouais, c'est bon, Digimon, ouais. ouais. Digimon. Digimon Prime. Très bien. Donc déjà un point, déjà un plus point. C'est Pokémon que Digimon, mais on... Ah ouais, d'accord, ok. C'est pour ça. C'est animé comme très connu, hein. Je vais écouter. Un animé très connu. Ouais. ouais. C'est un truc où il y a des jeux. Il y a des jeux Ouais. Ah non, c est, c est pas... No game, no life. Ah on Ok. La première. C'est connu hein Ouais. T'es Oh, t'es chaud direct, hein Donc j'avais déjà 1 sur 5. Ah, t'es chaud direct, hein Bon, je pense que je te mets aussi celle à connu, bon. Non, non, non, pas du tout. <rire> non, non, non, <laughs> Voilà. Ah putain euh Ah non. non, non ah merde tu connais, tu connais. Euh... Ah, c'est connu hein. Ah Attends. Des combattants avec euh ouais, ouais, ouais. hein les oh, ça je non C'est après euh de... C'est archi connu. <rire> c'est aussi à l'ancienne, c'est aussi à l'ancienne. Je sais pas si j'en ai connu et je vais pas taper. C'est pas Dragon Ball en tout cas. Non. Senseiya. Je pense. Non, ne me fais pas passer. c'est Senseiya. Ah mais oui, mais c'est les chansons des autres. Bah oui Bah ouais, quand même. C'est parti. C'est un truc, c'est un classique. C'est un classique. Ah, vraiment un c'est quoi Tout le monde connaît ça Tout le monde connaît ça un truc de combat Dragon Ball Voilà C'est bon C'est Dragon Ball Dragon Ball, ouais Pourtant, je regarde cette musique mythique, mais... Ah mais t'as vu en français pas. ou en japonais Je sais pas, moi je regarde avec mon frère quand je regarde ah, là, mes Quand mes ces musiques-là, c'est quand même ça. une musique mythique, hein C'est quand je Gohan je pas, je pas, je se pas. met en Super Saiyan 2 ouais. C'est comme un, une scène mythique Peut-être que tu regardais pas les génériques. Bon, ça fait déjà deux points Pas mal, hein C'est un film japonais qui a fait un carton récemment. C'est un film. Hein. Ah, ça, un film ça, euh... ça fait vraiment carton C'est un très, euh... très beau bon, carton Ah non, ah. Pas ah. Pas, pas non. je pas eu Je ne l'ai pas eu Je vient de sortir Euh... Kimi Na wa Your Name Ah non c'est pas eu Je l'ai manqué Ah dommage Je suis pas bon là hein. Tu vas trouver c'est obligé aussi quand même Mais attends un petit peu quand même hein. Il faut laisser un, dire, un peu la musique l'essayer aussi Au bout de 15 secondes Non au bout de 10 secondes moi C'est ça Alors Vas-y Euh... C'est de Dragon non Ouais mais c'est pas vraiment bon c'est pas vraiment bon. Ah, c'est pas vraiment bon. Ah, bah, c'est la le budget. Voilà. Ouais. <rire> il est chaud, il est chaud, il est chaud. Il est très très chaud. Okay, il très très chaud. Très très chaud, très chaud, c'est bien. Alors prochaine. Bon, du coup à la prochaine. Bon les trois autres je vais les trouver. Quand, quand, quand, quand, quand même c'était connu là, quand même A quand même. Je sais hein. pas. C'est parti. Bon, je te mets le reprendre direct c'est mieux. Attends. Ah bah oui, c'est avec non. non. Ça commence euh, par un L. C'est un truc, tu vois, d'amitié. Et aussi un peu de baseball aussi. C'est un truc d'amitié. Intéressant. Tu vois Non, non. Little Busters. Ah mais t'as des mangas qu'on a et c'est pas ouais, en fait ouais, en France mais un... <rire> euh, c est, c est, euh, quand même c'est un, un truc bien hein. Normalement euh... Vas-y Non pas celle-là Celle-là Alors, ah, celle-là... Ah. Je l'ai vu mais euh... Indice, c'est avec euh... Des robots, des mechs. C'est les codes 10. Oh là là Il est chaud, il est chaud, il est trop chaud lui, en fait, ça pas mais Excellent. Il y en a plein d'autres. Déjà on a dit c'était ou pas de ouais, robots Ouais, quand même. Pas mal, ouais. Ah, t'es chaud, hein Go. Coffre oh, juste... oui. par un B. Hein Après si moi je dis ce qu'on va suivre. On va suivre. On va Non, franchement je suis Tu rara Non mais ça je connais pas. Ah tu connais pas Ok, ouais. tu connais pas. Bon okay. plus que du coup de musique hein. Celle-là c'est obligé. Attends, je te mets le refrain. Non, je Ça commence par un T. Ça commence par le nom d'une ville au Japon. Ah Tokyo Ouais, mais oui, d'accord, ouais, mais. Euh. Non, non, non, en vrai, je connais pas ce, ce là. Hein. Tokyo Ghoul. Ah, ouais, c'est son Netflix, ça, non Ouais, en, plus, hein, en ouais, plus, ouais. Ouais, mais je l'ai pas regardé. Ok. Alors, du coup, la dernière. Les vieux animés, moi. Un vieux animé ouais, un vieux. Ah, vieux animés Ouais, plutôt résilient. Ah, t'aurais dû me le dire, bah, celle-là, alors, celle-là. Un vieux, un vieux. Ouais, ouais, un vieux. Oh, c'est celle-là. Là, avoir. Alors le titre un peu compliqué, c'est voilà. Toa Ka Kuno Lergan. Voilà. Toa Ka Kuno Lergan. je l'ai pas. Tu ne connais pas Ok. C'est un truc, mal. en gros, on va dire qu'avec des pouvoirs, tu vois. Chacun a ouais. un pouvoir, genre électrique, téléportation et tout ça et tout. C'est C'est quoi comme... le nom en, en européen bah, C'est le nom aussi, on va dire que français. Toa Ka Kuno Lergan. Ouais. Il est vraiment bien, il est moins sympathique. Okay. Allez, c'est parti. Ah ça, je te connais quand je pars à M. Je pense à M tu vois. Ah, ça, c'est bon. Ah c'est ça. ah ah ah tu ça ah ah du coup la dernière Et non. Non, non. non, Non Non, non, tiens C'est un truc grave connu aussi, Un hein. shonen <H1> grave connu oh, Si je te fais... chang king goo C'est un Hunter Voilà <rire> aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, Attends, attends, ah, attends. attends, attends. attends, attends mais, là, mais là, tu veux te re là moi une, ouais. Ok, ok, ça marche, okay, d'accord Ah ouais, non, mais j'ai du Beaucoup d'Akegai naimachi Tu connais pas aussi ouais, mais... Bon du coup, allez, dernière chance du coup, dernière chance enfin, Je dis ça, ça se trouve... Pose... <rire> ouais, Alors celle-là du coup... Celle-là bon, elle est ancienne et puis c'est un truc très connu Vas-y C'est parti oh, C'est vaguement quelque chose... Aïe ah, hey, aïe, hey. attends. Ouais, J'ai dû voir, euh, dû en voir une, un épisode, mais non. Mais pas... City Hunter. Ah non, je ne sais pas. Ah oui, non, je trop vieux. Justice, euh, non, trop vieux. Ok, bon, bah, monsieur, bah, dommage, hein, du coup, vous avez Moi, raté toutes pas, les questions. Pas terrible. Ouais. Ouais, bon. bon, en tout cas, bonne journée. Hein. Ah, vous aussi. Merci beaucoup. Ça fait longtemps l'interaction que tu regardes. T'as vu la, la version 2011 ou l'ancienne J'ai vu les deux. Oh, les deux, ok, d'accord. Mais celle-là, c'était dans 2011, tu vois Ouais, 2011, voilà. Celle-là C'est un manga ancien, qui a été remis au bout du jour en animé un euh, plus un Celle-là, je ne vais pas la voir. Un petit indice Il a un bras un peu spécial Ah, ça se donné ça, hein c'est un gars qui a un bras un peu spécial. Ah mais il y a plein de gens qui ont des bras un peu spécial. C'est un bras un peu, c'est un bras vivant. Ah, c'est pas Ouais, ouais, voilà. Parasite, ouais. Animé, mais c'est, on va dire, musique de ending. Ah, ah je ne voilà. jouer pas les endings, ouais. Ouais, les armes. Tu vas trouver direct, cela, là direct. Ah, dans ça. Vas-y. <rire> I can't. I can't. Ouais, ouais. Allez, Onga, allez! C'est un truc avec. Un cahier! Un cahier! Non, non, c'est deux flottes! Ah, voilà! Ouais, je je allez, je, je, je bon, monsieur, 2 sur 5. J'ai gagné quand même! Non, il faut 3 sur 5, désolé, monsieur! Hein. Non, mais t'es sympathique! Et non, non, non! Vas-y, une dernière! Non, non, on ne comprend pas! Vas-y, mais Si je fais de la gagner! Gars, c'est chaud! C'est pas du jeu, après, c'est pas du jeu, tu vois! C'est pas du jeu, tu vois! Pour l'instant, on coupe! Bon, c'est quoi? Vas-y, une dernière! Vas-y, une dernière! Tous les gens qui ont vu ça ont pleuré. Même moi. Qui est viril. C'est Euh, ouais. Anime quoi, anime. Anime moi. Ouais. Alors attends. Ça te un message. Je, te mets là. je vais te faire Je vais pleurer. Moi, j'ai pleuré. Je vais, pleurer. Je vais je te faire un ça va Canade. Je ne vais, je vais. Bon, 2 sur 5 c'est pas mal du tout, c'est pas mal, mais euh, bon, dommage. c'est pas hein. ce que je connais, pourtant j'en regarde des Alors c'est quoi un peu tes animes un peu Bah, pff, je sais pas, euh, bon, quand j'étais petite, j'ai grandi avec euh, Dragon Ball. Ouais, la euh, base. Naruto. La base aussi. Sakura. Euh, ah, Sakura aussi, hein. En ah fait, ouais. ce qui à la télé française, genre Jan Serge, euh, je sais pas. Ah, euh, le truc, Ah ouais, ok d'accord, ah ouais. Jan euh, Serge, tout ça. Louis Louis euh... et tout. Ah, Louis Vietnam. ah, ouais. putain, j'aurais dû te médecin. ça. Hein. Allez. Euh, je te mets... Là, une vraiment très très difficile quand même. Très dur pour Très dur Ouais, pour la fin, ouais. Bon. C'est un opening ou un ending Euh, je vais te mettre à ce moment-là une musique de film. De film C'est un film très très connu. Parti Ah, je pas ah tu connais pas. Encore une fois avec est lui, est grand est show. Bon, c'est bon là, c'est bon en français. C est c est pareil, pareil, pareil. C'est pareil. Il est, est bon ah, dernier, non ah, On ah, fait les shows. C'est ça, les gars. du jeu. Hein. Bon, mets tout, hein, mets tout, hein, et on et montage joué. En tout le quota, cas, les Français ont bien joué. Je, bah, je gagne du truc 2€ quand même. C'est la première. On a dit rien On a dit rien Le roi Gamie. Ah, il faut Dommage Vas-y, très bien, bien joué en tout bon cas. Bah, C'est gentil. Mais bien bon, bien bien bon bien hein? voilà. C'est la première ah, vidéo que ouais. c'est la taille de la bite, était ah, ouais. tellement. Allez, je m'abonne, c'est bon. C'est bon, vous avez gagné, les gars. Parce qu'il est complexé, donc voilà. Vas-y, les frères. Hein. Vas-y, les frères, en tout cas. Merci quand même. Merci. En tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo Bandany Manguru. Mettez un, un pouce bleu et dites en commentaire vos mangas si vous avez trouvé. Jouez aussi, voilà, au calme.